Ah, ça va, non Je peux monter Ouais, ouais, c'est si super. Avec. On demandait en, en fait avec les gars si tu voulais venir avec nous ce soir manger au stade. Histoire de, de sentir un peu. Non. Ah. Je mérite pas au taille, les gars. Je t'annonce. Je, je mérite de souffrir parce que j'ai Le mec Euh, écoute, je pense que, je pense que je vais pas rentrer travailler. J'ai ça, je, je pense que, je pense que je vais te démissionner. Mais non, mais là, j'ai pas dit que j'allais plus jamais travailler de ma vie, là. C'est juste un job là, Chris, j'ai ça je pourrais euh, m'entourner aux études, là. Chris, euh, je veux juste pas finir de resto, Chris, comme ma mère. <rire> tu fais jamais rien pour moi, tabarnak! Tu peux pas comprendre, Chris, Hé! Hey, lève-toi, tu vas t'en retard! Oh, t'as peu, j'étais encore fatigué! Ouais, mais tu travailles dans 20 minutes là! Hein? Ouais, euh, t'as peu, pas Qu'est-ce que tu fais là? Hein? Lève-toi! Hey, arrête ton niaisage! Ouais, lève-toi là! Qu'est-ce que c'est? une petite journée de travail de Ouais! Je vais pas y aller! Non! Marche pas de même dans la vie là! Là t'as rien qu'à mettre ton linge, tu vas rentrer, ça va bien aller! Oui! S'il te plaît! Fais ça pour moi! Là. Là, tu te trop trop, c'est ça ton problème. Ça va pas aller. Ça va bien aller, là. Va bien aller là. je t'ai dit. te souffrir parce que j'ai. Hey. T'entends ce que tu m'y ça me fait sens. Hey! t'as Et t'as-tu caché ici, toi? T'as-tu entendu? T'as-tu entendu ce que j'ai dit avec main non? mais ben, qu'est-ce que t'en sais, tabarnak, hein? Tu sais rien, c'est faites là tu vas m'écouter qui? Tout le matin... Tout le matin, sortir de cette chambre-là, avec la mort face. C'est la femme que j'aimais puis Je l'ai la regarder mourir, c'est... Un petit feu, tabarnak. Comme un chien, quoi. J'aurais dû appeler un médecin, j'aurais dû faire de quoi, c'est... J'ai rien fait, tabarnak! Pas que je ne l'acceptais pas, je ne la rendais pas heureuse, puis je ne pas qu'elle ait l'étiquette de dépressive dans le fond. Je vais laisser le crever, si tu Je vais la tuer, cette fille -là. Je ne m'arrête pas l'aide de personne, je ne m'arrête pas l'aide des gars, tu ce qu'on fait. Si tu veux vraiment elle savait, c'est moi qui vais attaquer. Je suis en train tout seul. On va aller plus ici, t'es ok Je suis en train tout seul.